Et bien bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur euh, euh, Super Mario 64 DS mais sur un roma qui s'appelle Super Mario 256 j'ai fait une nouvelle version et donc là dans cette version on peut changer de caractère donc bon euh, reste Mario Enfin pour l'instant je reste Mario ok on verra pour cette fois Yoshi full Garden ah, Le magnifique jardin de Yoshi donc là il n'y a que des Yoshi, il y a des nouveaux ennemis genre les Mascas. Ah non c'est pas des nouveaux mais bon vous m'avez compris. Les Mascas de Mario 64 ils volent et là bah ils sont au, au sol. Bon c'est quand même des nouveaux ennemis. Attends je vais voir si je peux manger des baies avec Yoshi. Ah ouais Ah oh, c'est trop bien. <rire> je peux manger n'importe quel baie. Non mais à la fin je pense que ça va me donner des pièces et tout mais bon. Donc, on peut jouer avec Yoshi, Mario, euh, Luigi, Peach, Todd et Wario. Voilà. Ah Yoshi peut faire des rebondis morts maintenant. Oh, il y a des masques. Euh, des Kamek. Euh, non, mais je crois qu'il y a un bug là, non? <rire> ah putain. Il y a le truc, you got. Got. Starcoin. Ah bon? Putain d'un pipe done. ouais c'est trop bien ouais, ça y est m'amuser sur ce jeu 256 et il au classe. sur montage il y aura des musiques hein. ben, ben, ben, ben. c'est que non mais moi j'ai des musiques à, à l'oreille droite donc. alors yoshi va faire plombier apparemment <rire> Yoshi le plombier, vous avez a vu ça. Mario Plombier, oui mais pas Yoshi Et voilà, on arrête l'eau. Wouah Yoshi le plombier C'est nouveau Attends, ah. encore un autre Non, il y a pas d'autre. On va sortir peut-être quand on aura une étoile, mais par contre le message, je crois que c'est un bug. Ah et ça commence déjà avec un bug. Mais non mais c'est toujours comme ça. à chaque fois que j'enregistre, il y a toujours des bugs. Il euh, n'y a pas de dégâts de chute. Oh, c'est pas mal. Hein. Donc, je peux sauter de très haut, je, je serai pas mort. Ah c'est l'eau là qui fait la laguer. Ah les particules de l'eau. On oh, s'en va. On <rire> s'en va d'ici, Yoshi. Mm, hop là, Yoshi a récupéré la première étoile. Ouais, c'était bien. Yoshi fous foot carden. Ouais, J'espère pas que. Non c'est bon, là il n'y a plus. Ah il y a tout le message, c'est bon. Mais je me demande du coup, est-ce que la grande étoile a été récupérée du coup est Ce que je me demande en fait. Qu'est-ce qui cache le soleil Bien sûr, il y a un petit temps de chargement, mais c'est pas gênant. C'est parce qu'on est sur un émulateur, attention, c'est normal. Donc là, c'est très très sombre. Je propose qu'on change de personnage. Oui, on a bien l'étoile. On joue avec des personnages jamais joués dans le jeu. De base, on joue avec Peach. Même si je la déteste, on joue avec. <rire> je la déteste de ouf. Elle est trop chiante. Pour de vrai, elle est énervante. Elle se fait tout le temps capturer pour Bo par Bowser, je me demande si elle est pas amoureuse de lui. Et elle ton pitch oui, elle se elle-même. Euh, qu'elle qu elle trompe Mario derrière son dos. Après tu m'étonnes que Mario voudrait la tromper après. <rire> J'ai l'impression qu'elle se fait exprès se faire capturer par Bowser pour lui faire des choses. Je veux pas dire quoi mais. D'ailleurs, c'est rare qu'elle la pas de queue de cheval. Je conviens. Bon c'est pas le sujet de la, de la vidéo. C'est le sujet de la vidéo de faire des, euh, des trucs. Avec, je crois que le pire personnage en fait à jouer, c'est Todd Non, ça Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles techniques ou... Bon, Mario non plus, tu me diras, mais... Mario, au moins, c'est le personnage principal. Ah ouais, c'est ça, j'ai pas de dégâts de chute. Bon, euh, j'ai bien fait de ne pas prendre Peach. Du coup, on va prendre Mario. Enfin, pas... Ouais, Mario. Voilà, j'ai joué deux secondes avec Peach, parce que m'énerve. est même cinq minutes. Donc ça se fait pas capturer c'est bien un hein. personnage jouable ça c'est très rare que pitch elle jouable c'est souvent dans les mario kart qu'elle soit jouable mais sinon dans les mario aventures comme ça c'est n'est pas souvent jouable euh, j'ai même même jamais me jouable en fait là je sais vous voir rien mais c'est la caméra de la version ds qui est une catastrophe ça je pense que la caméra de la version ds de Mario 64 euh, on est tous d'accord pour dire que c'est une catastrophe même les contrôles et tout c'est une catastrophe franchement mais les gens ils doivent préférer la version originale quand même euh, moi c'est euh, la, euh, la première version que j'ai joué dans mon enfance après dans la 64 euh, tout court j'ai pas y joué vraiment quand j'étais plus petit donc euh, j'ai plutôt joué à la version ds bon cela c'est pas le sujet de la vidéo encore une fois je m'écarte un peu mais bon pas grave mmh des concepts simples hein, dans les romac 4 ds je pense que c'est une bonne idée d'en faire une de vidéo dessus parce que je dis pas que ça fera le buzz non plus mais <rire> mais. Euh... Ouais. alors par contre le problème qui est hein, bon qui n'est pas vraiment un problème enfin si, ben, que, que tu es obligé d'appuyer sur un bouton pour courir mais en fait je trouve ça plutôt une idée géniale parce que si t'as envie de marcher, bah t'as pas forcément à te forcer pour euh, être sur le joystick pour marcher en fait. Hein. Là par exemple je marche et fait spray, j'ai envie de marcher pour prendre mon temps et pour partout, pour pas tomber quoi. Et ça c'est plutôt bien inscrit là-dessus sur 2064 DS. Alors qu'avant t'étais vraiment obligé de courir en fait. Mais Bon bref. Je... Euh, je me demande si Yoshi peut prendre ces trucs là. Alors, je pense que là. Il y a déjà un fichier. Ouais, je prends Yoshi avant d'atterrir sur la plateforme, donc. Ah, euh, non, on va pas cramer Kamek non plus. Mais ici, pourquoi pas euh, non. non, Yoshi. Ah Ah, il faut peut-être les transformer en œufs, oui. <rire> ouais, Yoshi, c'est le plus utile des personnages. Surtout que maintenant en fait, oui, c'est ça, c'est bien les oeufs qu'il faut jeter. Surtout que maintenant en fait, il peut faire des rebonds du mur qu'avant, dans la version originale de jeu, il pouvait pas. Et là, c'est vraiment génial, qu'est-ce qu'ils ont fait Pour le petit Yoshi, à ah, ajouter des capacités pour les personnages. Bon, C'est des petites cap capacités, je ne dis pas. Yoshi qui peut faire un rebond du mur, c'est nouveau, mais. sans plus. voilà. Ah, hein. mm. Bon, il n'y a pas rien derrière moi. Il y a un goomba tout seul là. Oh, le pauvre. Non mais pas le goomba Pas là-bas sur Kamek. Bon, on avait laissé un Goomba. Voilà c'est quatre ou trois fois. Ah bon On a 4, 3 euh, coups à donner à ce mec. C'est bon, la pièce allait s'envoler. <rire> mais c'est la plateforme qui casse le soleil. Alors pourquoi ah mais attends c'est bon je peux sauter en fait là typiquement Je peux vers ça Moi ouais, on n'a pas de dégâts de chute en fait De toute façon je vais atterrir sur l'étoile Pratiquement Mais what Et Yoshi sauve la journée C'est Mario qui l'a fait monter là-haut Mais c'est Yoshi qui tue le boss Et oui parce qu'on était bougé a moins faire un mode difficulté extrême en utilisant Mario pour donner des coups de poing. Ah non, ça marcherait pas, il faut vraiment donner des œufs. Donc bon bah voilà, c'est le chien qui doit combattre. On va tester un personnage que je joue jamais dans le jeu, c'est Wario. Voilà. Je ne le dis jamais. Mais je joue jamais dans le jeu parce que Wario c'est juste un personnage secondaire qui permet de faire le jeu à 100% et c'est tout en fait. Pour moi c'est la nouvelle capacité ce gros point. Pourquoi pas prendre... Ah si, il donne un coup de poing en avant en mieux de glisser sur le ventre. Ah d'accord. Mais le jeu il le fait laguer de Il fait laguer. Il fait laguer. Euh, viens, on va tester le Luigi. Je préfère le Luigi quand même. On a des pièces rouges. Ah la pluie fait laguer le jeu. Je vous dis ça, c'est vrai en plus. Ils sont dans l'eau les pauvres. Bref, bon, ils sont dans l'eau et ça les empêche pas de me frapper. Bon. je pense qu'il faudra passer. Ah, il y a un trou, là. Ouais, sous l'eau, voilà. j'en était sûr, c'était obligé qu'ils allaient nous faire passer dans l'eau. Vous savez, j'ai cru quoi Et je sais que Luigi... Ah, bah tiens, hein. on voit plus la pluie, et le jeu ne laque plus. La pluie, c'est vraiment chiant. C'est extrême leur truc là. On a dû s'ouvrir. on ouvre 3 coffres. Cro... trois coffres. Et l'eau s'en va. Pas mal, il y a quoi là Oh Ah non, deux étoiles Je pense que ça sera pour une autre fois. On nous dit, il peut prendre ça mais Parce qu'on a déjà vu dans 64. Euh, ouais, je vais chercher les toits tout de suite. <rire> Ou alors Luigi il a pas trop de différence euh, au jeu de base. Si, une différence. Ce qui meurt tous les 5 minutes. <rire> ah non, ma première mort. Et putain, je dois refaire ce truc de merde. J'ai l'impression que là, t'es pas vraiment euh, libre sur tes trucs là que tu dois faire. Bon, pour les grandes étoiles, c'est un nouveau truc à faire. Ah, fait que lui, maintenant, il peut faire des rebondissements comme Yoshi. Vraiment c'est rien après tout je suis pas là pour tester des trucs je suis là pour faire ce jeu extraordinaire Que C'est pas la meilleure en mac mais oui non mais j'ai vu une que, que... j'ai jouer sur la version euh, bas sur Vs euh, sur émulateur ça marche quand même pas le jeu il plante donc c'est pas très voilà les hein. Ah c'est qu'il m'a fait tomber c'est que en fait je, le jeu il a du coup j'arrive pas vraiment à, à voir où je vais c'est chiant, hein. c'est ça qui est chiant avec les jeux qui lag que tu vois même où tu vas. Tu vois rien où tu vas, justement. C'est un peu énervant sur les bords. Ici, hein. c'est un raccourci. On peut récupérer l'étoile, mais il n'y a pas d'utilité à récupérer. Là, tu vois, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, hein, dans le gloire. Quand, quand le temps est arrêté pour faire apparaître l'étoile, il ne pleut pas. Là, il arrive un truc, non. Je fais une étoile par chaque personnage en fait. Charistique. En fait, là, il fallait prendre Luigi. Et là, il rebeu. Wow, wow. Le truc plus oh, Luigi, ok Ah oh. oh oui Des vrais FPS, putain. Je me demande si Brailleux va servir à quelque chose. Je pense pas, c'est pour les gens. Merde. Ouh là j'ai fait tomber des trucs vous avez dû entendre le qu'est-ce qui est tombé Ah, j'entends plus rien dans mes oreilles ça fait peur ah oui le temps il est arrêté là-bas attendez de Enfin, là, c'est ce que j'ai fait tomber. Ah, oui Ah. quoi c'est le prochain ouais c'est un moment très long Euh, attendez, tout ouf, euh, à côté. Ah c'est ouf. J'ai entendu de tomber et tout. Viens jouer avec Todd. C'est pas tous les jours qu'on joue avec lui. Donc. donc je joue avec. Euh. Red Coin. Ah bah tiens, Todd il va faire les pièces rouges. Hein Sa mission. Bon oh, Todd, je te dis un truc. Fais les pièces rouges. Est-ce qu'il y a un truc qui change avec lui Non. Il va peut-être plus vite en course, Non, ça rien parce que dans Mario 3D World, il court vraiment plus vite que les autres. Pas de passion. Ouais, il fait les mêmes mouvements quoi que Mario quoi, je veux dire. Il a rien de. Je, je fous les champs avec lui. Voilà, c'est juste Todd. voilà. Juste. Non mais t'es sérieux, Todd. Oh mais. Hop là Bon, tant pis, on va faire les pièces rouges. J'avais vu une pièce rouge dans le trou où l'utilité. Je me demande s'il n'y a pas une étoile avec les. Euh... Ah, il court vraiment plus vite que Mario, mais c'est les mêmes. Ah, ouais, euh... ah si t'en envie aller vite, tu prends Todd quoi. Mais c'est tout, quoi, ce qu'il fait. Euh, Peach et comme Yoshi, tu peux planer un peu. Wario, bah, il est à force. Donc, il donne plus, plus de coups au personnage. Mais Wario c'est vraiment que ça qui y a en plus donc. méthode, c'est que la vitesse. C'est ça le problème. Quand t'es dans un monde de trous. enfin moi j'ai fait ça sinon je serais mort. Mais toi il a jamais fait ça. Oh putain. Toi, de voir ça. Alors je pense que cette étoile on peut pas encore la faire. Mais je suis juste descendu pour avoir une étoile en fait. C'est juste pour ça. Et pourquoi le jeu commence à laguer. Je n'aime pas. Et je pense qu'il faut faire de la plateforme. Parce que je pense que là-haut il y a aussi des PS. Les pièces et j'en chie pour faire cette vidéo, je vous jure que c'est vrai. Je déteste faire euh, des vidéos sur euh, cette plateforme de DS, parce qu'à chaque fois, j'en chie à faire une vidéo à lancer, à chaque fois, dit qu'il y a une erreur, alors qu'il n'y en a pas, et je suis obligé de redémarrer l'ordi et tout le bordel. Bon bref, j'ai réussi à faire cette vidéo, je suis quand même plutôt heureux, plutôt... Ah, cette étoile là. Je pense qu'on pourra le faire à la fin, à la toute fin. L'étoile dans la cage là. Alors là, je monte tout en haut, il y a des pièces rouges. C'est Todd qui fait l'étoile des pièces rouges. C'est plutôt pas mal. Et là, on n'a pas besoin d'avoir la, la tenue d'abeille pour marcher dessus. Ok. Je monte s'il n'y en a pas une là-haut. Laisse-moi tranquille, laisse le tote tranquille, d'habitude tu l'attaques pas, tu le captures déjà. Ouais toi tu sers à rien la princesse. Wow wow il est aussi autant en détresse, mais hop hop hop, allez on monte ton petit allez, Bahio t'aura casser les trucs là-bas mais je voulais pas ça fait de la plateforme en fait pour ça que je dis je le pas Ici, si, est-ce qu'il y a un arbre Non. Il y a un arbre. Non, pas... pas ce bouton. -là. Il y a un arbre là-bas, en fait. Mais je pense que ça, on va monter après. On va monter vers les cailloux. Wow. Ah, je, je regarde en fait. C'est au oh, du euh, volcan. Le volcan, le temps du. volcan, est-ce qu'il y a pas encore là une Basique, mais bon. Enfin, on, en fiche. Ah, on peut plus monter après. Bon, bon, au haut du volcan, il euh, n'y a pas de pièce rouge, j'ai pas l'impression. Donc on va redescendre doucement. Doucement, j'ai dit, j'ai cru voir. Heureusement oh. il y avait une plateforme, parce que c'est une chrimeur. Bon, une pièce rouge là, d'accord. Une bobombe. Oh. La bobombe m'a tué Mais merde, la bobombe m'a bob a tué bon c'est pas grave on commence depuis le début à moins que toi tu peux faire une autre étoile à la place bon toi il va vraiment très vite mais euh, c'est pas très ouf je me demande s'il n'y a pas une pièce rouge à l'intérieur des tuyaux vraiment... c'est pour ça que j'ai retourne en fait il n'y a pas une remarque qu'on n'est pas obligé d'appuyer sur y pour courir mais franchement, je préfère appuyer sur Y. Ah, je la vois, il y a une pièce rouge. Non, il n'y a rien. le pombier, attention. Non, il est pas là. Attends, il y a un Yoshi bleu qui dit ça. un Yoshi. Ah, il y a une pièce rouge. Un côté du Yoshi bleu. Moi, bon, je pense qu'on va prendre le euh, Yoshi pour rien. rien. Ouais, Yoshi, c'est la ressource pour nous sauver. Donc, il faut juste que je remonte là-haut. Euh, descendre, remonter. Ah ouais, putain, ça fait beaucoup de trucs. Euh, non, laisse-moi tranquille, toi. j'y. J'y crois pas, quoi Ouais, sur la DS, faut la craquer. Carrément. Comme là, euh, j'ai craqué mon PC. Non, <rire> Mon PC n'est pas craqué, vous inquiétez pas. Wow. waouh j'ai fait un saut de raviol là. Ah, oh, toi, t'as pas bu T'as bu du whisky ou quoi ce matin T'inquiète pour voir ça. J'ai 150 ans. Oh putain. <rire> J'ai donné un âge assez gros texte à Todd. Non, il doit avoir 6 ans, bordel. Bah Todd, bah c'est stagiaire. Euh... Le stagiaire. Carrément. C'est le stagiaire ou qui fait des stages ou c'est juste le stagiaire des stagiaires qui nettoie. Non, c'est le stagiaire. Hein. C'est des... juste une chauve-blague. Du blague honnête là pourquoi le jeu il commence à l'aider comme je le déteste attends ah il est... ah il m'en manque deux au moins non il m'en manque une ici il m'en manque une sur le volcan, bizarre ah la garde tu repose la lumière j'ai vu un début du coup mais ça ai fait euh... Il y en avait deux sûrement sur les fleurs. Mais je... bon, cette fois-ci, je me fais plus avoir par les bonbons. Ah, fou. A fait sa viasse. Ça... En plus, ça, je t'ai dans le vide, quoi. Non mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais un repos, mais bon. Ouais, quoi. J'ai eu peur, quand même. 6. Ouais, non, il m'en manque qu'une. Un hein. hein, bonbon Non, non, je m'approche plus des bonbons, c'est bon. meurtrière, oui. Boum. Attends, j'en ai peut oublié une, là. C'est pas impossible, hein. Ah, elle est là. Hein Hein Attends, il peut courir sur l'eau infinie. Mais what c'est ça ce nouveau pouvoir, il va vite en plus. Il peut courir sur l'eau à l'infini alors que je c'est temporaire. Mais c'est bien ça. Il nager, on marche. Ah oui, vu, vu qu'il va vite. Ouais, ouais c'est une jeu de blague. Ah attends, comment je fais pour monter déjà pour là-haut que... hmm. Je vais juste faire le tour. Il y a sûrement un passage. Ah ouais, c'est au pont. J'ai oublié sur le pont. Ah mais non mais ça va je vais voir. je sais pas où elle est là. Mais c'est qu ce que j'ai vu là. Attends, on va prendre Yoshi je change de caractère. Voilà wario j'ai même pas joué avec rien à foutre même. Je mange des fruits pour savoir si on n'a pas vu à l'intérieur mais je sais pas. Est-ce que les Yoshi parlent seulement Yoshi? The grand. Ah, et attends, et là, je change de personnage. Je oh, prends Mario par exemple, est-ce que. Non, Mario comprend aussi la langue des Yoshi. C'est juste qu'il y a des Yoshi en fait qui n'ont pas dit à l'autre en fait. Voilà. voilà. Ouais, Mario, on l'a pas vu beaucoup non plus. Hein. Ah, par là, j'ai pas été voir. J'ai pas été voir partout. Ne vous inquiétez pas, j'y vais. Hum... Moi je chante la musique du sonic. Moi Je... Veux... Non, non, je veux rien dire. Mais c'est... Et la dernière... Elle était tout début, hein. Pas impossible, que je l'ai oublié. Tu vois ce que j'ai de faire mais... Go fast So go fast Pas fast pas. Le chien a le plus grand flair parce qu'il y a un gros nez Attends je vais, je vais parler à lui parce que ça bien Ah ouais bon bah il est bien au milieu Donc si j'y retourne Non ça... Allez ah, en dessous elle est là... <rire> Oh, magnifique <rire> Non quoi ouais, je n'ai pas oublié en haut. Je cherche pendant une heure. Oh, oui. c'est bon, je Mais à chaque fois, il y a une toque qui apparaît à chaque fois. C'est pas bête. Alors, Uchi. Oh, putain. Uchi qui fait ça, putain, c'est... C'est pas tous les jours, hein. On verra ça, c'est ouais. bon. <rire> ok. Euh... Ah bon, elle là, ok. À de Mario je vous dis on les a déjà vu comme ça les Yoshito de pitch. Mmh. Oh putain Yori. Yoshi Oh c'est juste un Yoshi jaune <rire> Ah attends on a une barre en dessous Ah bon, l'étoile à Paris comme ça, en haut de l'arbre! <rire> J'adore la les... non, non, ouais. vie! Pourquoi dans ma tête je pensais que c'était A pour planer? Non, c'est B! moi bon, je suis là, t'inquiète pas, suis... Ah, ouais, ça fait beaucoup plus de ressources donc ça! Voilà, okay. Encore Yoshi qui fait une étoile, c'est un peu douf. Mais En fait, là, je préfère, euh, je préfère prendre Yoshi parce que bah, Yoshi plane un peu. Même si Mario saute plus haut, c'est vrai. Ok, il est réuni. Tu sors. Ah, Yoshi va moins vite que Mario. Mais. ni au moins haut, mais. Ouais, parce que là, avec Yoshi, je vais faire des trucs assez bizarres. Ça n'est pas grave, je suis pas tombé en haut. En bas. Non, mais on peut pas tomber en haut. Je <rire> suis pas tombé en haut. Je <rire> suis pas tombé en haut. <rire> bon, d'accord, j'arrête. Ça <rire> devient hein <rire> lourd. Ah bon Oh, Mes vidéos deviennent lourdes <rire> Alors, miam, miam. A... Ah, j'ai mangé une baie. Elle était quel goût une Oh cerise c'est n'importe quoi qu -ce que je dis attends si je me fais toucher je perds mon Mais j'ai mangé comme ça miam miam c'était bon une abeille c'était pas une abeille en plus c'était une reine. oh putain mais je n'importe quoi depuis tout à l'heure c'était pas une abeille c'était une araignée déjà oh putain le son dans mes oreilles est trop bien ah ah ah non non non ouf à chaque fois je vais, je vais crier comme ça à chaque fois je vais tomber C'est pas drôle, pourquoi je rigole comme ça? Oh, faut passer là, ok. Oh la la, là, là, là. cours par cours pas. Non, fils de pénéreux! <rire> ah! Je trouve un. Non! Yoshi. Attends. Bien sûr, moi, il y avait quelque part. Hein. Très loin. Faut pas que je redescende tout! Si! Oh non! Ok ok, on va reprendre l'abeille. Il y avait un bug à une fois, c'était marrant. enfin non, c'est pas drôle mais bon. Beaucoup Ouais, je suis niveau Mais j'imagine c'est chlou Oh. Quel bruit ça fait comme dans 64 galaxie? Je vais arrêter de dire 64, ça m'énerve. Les filles restent avec les yeux ou fermés quand, quand tu sautes son quand Non, mais pourquoi on peut pas passer à travers sur ces fleurs là? T'as l'air, j'y passe à travers une fleurs dans un ans, d'accord, mais. Franchement, on est dans Mario, on n'est pas dans un truc réaliste, merde. Puis mieux dans la vraie vie, tu peux passer à travers les fleurs, donc.. à moins que ce soit des fleurs solides, mais c'est en de sens Bah ça c'est des fleurs solides vu qu'on marche dessus. Oui bon. Est... Non, mais tout à l'heure Bon, c'était pas la même conception peut-être, mais bon. Euh... Des développements. Hein. Oh Ah oui, il y avait une abeille là et moi bon, bon, je redescends du tout, quel con Bon oh, c'est pas grave. Et tu touches l'eau, t'es déjà un peu mouillé. Et... Yoshi, te revient vert. C'est moi je le vert. Oh lolo, le vol que je fais pour Mario Yoshi. Non j'ai mon œuf. je voulais jeter sur la la veille. Mais putain mais pourquoi je dis oh, putain ça fait peur. Mais t'es juste en bas. Faut pas que je retombe. <rire> Oh Mbumba! Génial! J'aime pas avoir des ennemis quand. J'ai encore failli mourir! C'est un truc ouf! Bon, c'est bien que j'ai shooté dans tout le monde en fait. Et du coup, à 8, on gagne des pièces. C'est tout! Oh, j'aurais voulu avoir d'autres des... pouvoirs, mais bon. Mais est en Mario. Non, toi, tu me chasses pas, toi. Tu m'as pas vu. Ok! cette étoile avec Yoshi encore En <rire> tout cas, avec Yoshi. De putain. Bon, là, on va jouer avec Mario. Comme ça on fait comme si on était dans Mario Galaxy. Et voilà, on joue avec notre cher plombier préféré, Super Mario. Mario fait une étoile quand même. Juste sur la squad star. Avec mon magnifique euh, accent anglais, d'accord. Faut retourner en bas. Oh là là là là, ça peut que de ouf. Waouh, Mario est trop beau comme ça. Bon, faudra faire attention. J'imagine qu'il y aura de l'eau là-dedans. Alors, bah là, il y en avait pas, mais là, il y en aura peut-être. Alors, il y a de l'eau Oui, il y a de l'eau. Il y a des ennemis, bah oui, Et évidemment. Si vous savez pas, dans Mario Galaxy. L'eau fait perdre le pouvoir à euh, Mario, euh, le pouvoir d'abeille, voilà. Ah non, non, non, laisse moi tranquille, toi. <rire> Et si on se fait toucher dans la galaxie, on perd... Ah, effectivement, le, le pouvoir Oh putain. Je me mange d'escriminants dans tous les sens, venir. Et là, je me demande qu'est-ce que je dois faire. Et l'étoile. Un truc là, ah bah elle est là. On va faire quoi? Ah, attends, j'ai trop peur. Attends, ça peut-être? Oh oui, c'était ça! Mais ça, c'était chaud, putain! Ouais, en, en 30 minutes, parce qu'il y avait des étoiles assez compliquées, complexes, plus complexes que les autres. Bon, ça là, c'était simple. Enfin, simple. On peut dire. Et là, la dernière étoile, il faut manger tous les fruits. <rire> On sort Lex, on sort bridge, Non, pas le bridge, oh non. Bridge. <rire> oh, non. Et quoi Ah, il Ah bon d'accord. On refait l'autre étoile, mais après on redescend. <rire> non, pas tout. Quel gunboat, On peut prendre la baie. Ah oh, ça c'est un meilleur truc. Hein. C'est bon. La baie, a apparaît dans tous les trois dernières étoiles, donc c'est cool. Donc je peux voler, paraître ici, genre bonjour. Non l'abeille ça va m'aider. Ah oh, oui. Moi ouais, je rejoue un peu avec Mario. Il me fait peur. Ne me faites plus jamais ça. Ouais, toi j'ai joué une fois, c'est tout. Ah ouais, oh, c'est grosses étoiles. Bon voir ces grosses pièces oh, normalement, ces grosses étoiles. Tu veux tes grosses étoiles Ça va, ça va les abeilles, vous allez bien mais pourquoi Les Goombas, c'est pas des abeilles, merde Mario arrête de les confondre. Mario dit, appelle-les les abeilles les abeilles Oh non, pas elle Je suis gouré, attention Non, appelle-les, les abeilles C'est plus marrant, hein T'as fait peur. Ah, c'est dire que t'as fait peur, le trou Oh, le trou. Tu peux voler là en-dessus Non. Mais c'est pas là, je suis débile. Ouais exactement. Ça m'a fait peur parce qu'il y a eu un, un bug graphique. Vous <rire> n'avez pas le droit de faire ça, vous savez. C'est un autre truc, c'est sur un ordinateur. Oui, c'est vrai. C'est moi ou je viens de retourner en arrière là en volant. <rire> Pas monter, tant pis. Quelle fille, je vais détourner. Merci, Donc, je dois descendre là, au cas où j'utilise la veille. Je suis désolé, mais avec une caméra correcte, plus ou moins. Non, non, pas mon dimanche. Et voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour. Je sais pas si je ferai un effet. Je pense que ouais. Bon ben voilà, et bon il ne reste plus que les cent pièces, mais on ne va pas les faire. Qui a qu parlé de 100 pièces, pardon Il n'y a pas de cent pièces ici. Bon. Donc merci à tous d'avoir regardé. C'est pas cool, là. Merci non. à tous d'avoir regardé cette vidéo de Scobo. et À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Oh wow, putain, j'ai parlé vite.